de ce rassemblement était de faire passer un message direct au chef de l'État, était de faire passer le président de la République un message légitime, une réclamation de la participation des 85% de la population qui ne participe jamais aux décisions politiques. Le chef de l'État a accepté la demande de l'opposition, des partis politiques de l'opposition et de la majorité à une concertation politique. Et sont en euh, blessés, tout simplement parce que le chef de l'État et ses collaborateurs n'ont pas pensé aussi à la société civile, aux responsables religieux, aux acteurs politiques. C'est la raison pour laquelle nous avons appelé à un rassemblement pour faire passer un message au chef de l'État pour qu'il accepte une concertation aussi euh, un tête-à-tête -tête avec euh, la société civile, notamment aussi les acteurs politiques. Je, je pense que des gens ont interpellé le chef de l'État avant cette date. Ce ne serait pas une raison ou un prétexte pour nous accuser de vouloir défier quiconque. C'est tout simplement une question de stratégie, mais aussi de sortir le 13 pour dénoncer qu'effectivement, il y a l'ouverture de la concertation politique, mais le débat et la réclamation sur un euh, tête-à-tête avec le chef d'État va se continuer. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on a commencé à revendiquer, et nous allons toujours le faire. Demain, nous allons faire encore d'autres déclarations. Après-demain, nous allons faire d'autres déclarations.